La population en avait besoin, on le voit. Donc, je suis vraiment content, content parce que ça belle, ça belle les nos familles, qu'on nos enfants, à nos enfants, nos enfants, c'est ça, à ça Il de quoi développer l'activité de la richesse à Biobo. et nous allons y réfléchir parce que c'est un bonheur meilleur. On va avoir euh, d'ici euh, quelques temps d'autres euh, inaugurations, notamment des, le gymnase de Marie-Galante qui est fini pratiquement, le gymnase de morne qui avance très bien. Donc oui, la région s'implique, s'investit pour le sport à Guadeloupe sans compter le contrat euh, d'objectifs que nous avons avec tous les comités Ligue et l'accompagnement que nous faisons, comme le tour de la Guadeloupe euh, de la Guadeloupe qui démarre avant.